bonjour bonjour donc là on est en ligne ok bonjour bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau café outil le 72e déjà euh, consacré à une thématique un peu large par rapport à d'habitude où on fait souvent un seul outil là on va aborder les outils digitaux au service de votre relation client alors c'est la première de l'année euh, on... Comme vous le savez, pour ceux qui sont habitués, les cafés Outils ils sont à la fois sur LinkedIn et en replay sur YouTube, et aussi au Moulin Digital. Donc là, devant nous, il y a une assemblée de personnes. On vous remercie d'être venus... Au moulin aujourd'hui. Tout d'abord bonne année à vous qui êtes là et à distance. Euh, c'est Café Outils, c'est des temps de découverte, c'est participatif. Donc euh, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à lever la main. Si vous êtes à distance, il y a le chat qui est là pour ça. Et on a la chance d'avoir toute l'équipe du moulin digital qui est là pour euh, y répondre. Donc euh, bah, on.. Je vous attends avec plaisir. Et donc, dans le chat de LinkedIn, ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à donner vos avis, vos idées, vos retours d'expérience et vos questions, évidemment. Mais vos retours d'expérience sur la thématique qu'on va aborder, c'est important, je trouve. Et même dans la salle, de savoir comment vous, vous utilisez le numérique et le digital au service de la relation client, ça nous intéresse. Petit point agenda. Oui. Alors, deux bon. événements. Oui, et le même Le même jour. jour. <rire> Euh, on a euh, tout un tas d'activités avec le Moulin Digital. Si vous êtes intéressé, euh, vous avez euh, tout, toutes les prochaines dates, tous les prochains événements sur le site et sur les réseaux sociaux. Mais euh, le jeudi 18 janvier, 19, 19 pardon, euh, entre midi et 2 et le soir, ici au Moulin Digital et... Ce sera chez Pond Ah oui, c'est vrai, <rire> parce que c'est justement une version inédite. Voilà, c'est un pitch presque parfait avec deux porteurs de projets qui viennent présenter leurs projet d'innovation en mode presque parfait. Ils ont besoin de vous pour venir, là pour le coup, c'est que en présentiel, pour avoir votre regard, vos, vos commentaires, vos questions, votre cerveau, quoi en gros, vos idées, pour les aider à cheminer dans leur projet. Et le soir, ben, on va animer une petite séquence sur un outil qui s'appelle LinkedIn, que vous connaissez tous, j'imagine, euh, parce que ça a beaucoup évolué, LinkedIn et on va parler de ça pendant une heure et demie à peu près, à 18h30. Ça sera aussi en présentiel à La Fabrique, à Albon, au nord de Saint-Vallier. Et puis j'en profite, c'est pas sur l'écran et c'est pas dit, mais le 21 mars, le jour du printemps, le retour de Mardi Mardinov euh, avec cinq nouvelles pépites, pépites d'innovation à découvrir. Ça sera à 18h le 21 mars, au clos du Puy, à côté de Rovaltin. Voilà. On y va Allez. Allez. Alors, sur la thématique euh, d'aujourd'hui, la première chose, c'est un petit préambule. Euh, on parle souvent de clients, on parle souvent de prospects, on parle souvent de... Enfin, en gros, votre chiffre d'affaires, à vous tous, euh, qui êtes là en présentiel ou à distance, il est constitué de clients. Mais un client, c'est d'abord quelqu'un qui n'en connaît pas et qui ne vous connaît pas, avant qu'il devienne, qu devienne client. Ce que l'on va aborder aujourd'hui, c'est surtout pour des gens qui sont proches ou qui sont déjà clients, qui ont déjà été clients, pardon. Ou des gens qui sont presque clients, en tout cas qui s'intéressent un peu à vous. On n'est pas sur la prospection à froid. On n'est pas sur quelque chose. Euh, C'est pas. On n'est pas en gros sur les réseaux sociaux avec une publication un peu large, un peu en espérant qu'il y ait des gens qui vous découvrent. On n'est pas là-dessus. On est plutôt sur euh, entretenir, améliorer, fidéliser, optimiser la relation déjà existante entre vous et des clients existants ou presque existants. Euh... Ben, vous avez pour être visible sur le web, j'imagine, peut-être que vous avez d'autres idées, mais moi je vois trois grandes catégories de, de thématiques pour être visible sur le web. Vous avez la fameuse fiche d'établissement Google, avant ça s'appelait Google My Business, je pense que vous connaissez tous. Euh, ça c'est quand même important pour la partie info-pratique, euh, euh, modalité, euh, quelle heure vous ouvrez, c'est quoi votre numéro de téléphone, c'est quoi votre descriptif d'activité. Et on se rend compte qu'aujourd'hui cette fiche elle a tellement évolué que c'est quasiment un mini-site web. Et puis du coup, on parle de site web, et il y a votre site web à vous, par définition, qui est un élément important pour, faire, pour, faire, pour présenter son offre de services, de produits, de, de, de prestations. Et puis, vous avez la troisième modalité qui sont les réseaux sociaux, euh, pour faire de la fidélisation, de l'actu ou de la réactivité. Donc du coup, ces trois grandes thématiques sont des grandes thématiques pour pouvoir exister sur le web. Mais tu disais que exister sur le web, c'est bien pour euh, euh, prospecter des clients et les entretenir. Mmh. Mais euh, finalement euh, moi je cherche à gagner des clients. Ouais alors euh, gagner des clients c'est aussi refaire venir un client existant. Mmh. Parce que c'est plus intéressant. Bah, c'est moins cher. Ah. ça ah. prend moins d'énergie. Euh, on n'a pas besoin de lui expliquer le début de qui on est, pourquoi on fait ça et c'est plus facile de lui juste lui dire bah, en fait on a une nouveauté mais on se connaît déjà. Il y a d'autres choses que la partie euh, visibilité web. Il y a d'autres outils digitaux qui existent. Euh, il y a l'emailing, on va en reparler. Euh, il y a les outils de CRM, en français de gestion de la relation client. Il y a les SMS. Et puis, on va voir d'autres thématiques, d'autres outils qui servent justement à entretenir une relation client et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. En effet, moi j'ai fait, enfin j'ai lancé un petit sondage sur LinkedIn pour savoir euh, ce que les gens préféraient utiliser pour échanger avec une entreprise, avec une marque, avec vous en fait. Et moi j'étais assez surpris, mais euh, la première réponse c'est un chatbot sur le site web, un messagerie instantanée sur votre propre site web. Apparemment, les gens préfèrent cet outil-là de, de relation, d'échange direct en fait, sur votre site web. En deuxième appara apparaît WhatsApp. Et après, bien plus loin, euh, Facebook Messenger, et encore bien, bien, bien, bien, bien, bien plus loin, le SMS. Est-ce que ça vous surprend C'est... Mm -hmm. ça... ouais. Confiant ouais. la même... Chatbot, c'est un surpris que ça apparaît, en premier, même enfin, si euh, 40, 35, euh, on n'est pas... Se... ...différentiel fort, mais... Euh, <rire> en gros, c'est deux outils bah, qu'on va vous présenter, du coup. Comment installer un chatbot sur votre site web, et comment installer WhatsApp Messenger... Euh, WhatsApp. Est-ce que... Oui, est peu importe. Peu importe. La, la réponse était ouverte. Enfin, peu importe. Peut-être qu'on peut aussi juste vous préciser, euh, on a des micros, euh, vous non. Euh, ne nous en bien bien veuillez bien. pas si on reformule votre question pour euh, ceux qui sont à distance. Il <rire> y, y en a un micro, mais parlez fort si jamais, voilà. voilà. Dans les deux cas, on peut reformuler. Ouais. Ou... Et euh, peut-être avant de rentrer dans le sujet, est-ce qu'on peut aussi parler de, bah, de l'image qu'a la relation client numérique euh, on voit même aujourd'hui des spots euh, télé qui insistent sur la dimension humaine de l'entreprise, avec euh, même des, des, des marques qui euh, se jouent, euh, des fameuses tapé 2, tapé 3, des gens qu'on n'arrive jamais à contacter, du chatbot qui ne comprend rien. Euh, voilà. On, on sait que quand on, on s'est lancé sur le sujet de comment conserver, entretenir, euh, voilà, euh, on parlait de, de fidéliser les clients qu'on a déjà, bah on a bien senti que euh, a priori, il y a un truc qui ne colle pas. Il y a une promesse numérique qui ne semble pas si facile, ou alors euh, ce qu'on connaît de, de, des outils euh, de relations euh, clients à distance, très souvent on a l'idée que c'est pour les grands groupes, mmh. c'est les grandes marques qui vous écrivent. Bah là, en fait, euh, on a décidé de creuser un peu et de voir si c'était aussi intéressant et accessible pour euh, des petits centres. Exactement. Et puis, du coup, j'ai fait le commentaire avec la phrase qui est en dessous du sondage, les, dans les commentaires qui ont été faits. À plusieurs reprises, c'est revenu le fait de dire Mais n'oublions pas la vraie vie. N'oublions pas le fait qu'au final, de toute façon, les gens qui vont travailler avec vous sont des gens qui vont vous serrer la main, euh, qui vont peut-être vous faire la bise aussi. Enfin, en gros, qui vont venir vous voir, quoi. Et que la relation, elle se fera de toute façon, à part la partie e-commerce. Mais si on enlève cette partie-là, on est quand même sur des relations qui restent. Et c'était à plusieurs commentaires ont été faits on fait là-dessus. Il y a le téléphone, il y a bonjour, euh, qui restent quand même des modalités de relation client essentielles et primordiales. Et donc, de ne pas, dé pas délaisser. Ce qu'on va aborder, ce n'est pas pour délaisser, ce n'est pas pour faire à la place d'eux, ce n'est pas pour dire euh, laisser tomber le téléphone, laisser tomber le mail classique, la relation de 1 elle va très bien, et la vraie vie qui fait qu'on rencontre des gens et qui sont peut-être des clients ou des potentiels clients. Alors, les objectifs de cette relation client, bah, il y en a deux. Euh, convertir, donc des gens qui sont presque clients, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore clients, et les convertir pour qu'ils deviennent un client. Et puis la deuxième modalité, le deuxième grand objectif, c'est au contraire, enfin pas au contraire, mais c'est euh, d'entretenir une relation qui est déjà existante. Et ça, dans un chiffre d'affaires, euh, dans un chiffre d'affaires, il y a des nouveaux clients et dans un chiffre d'affaires, il y a des clients qui reviennent. Et quand on arrive à accentuer ce volet de fidélisation, euh, on se rend compte que c'est d'une part plus facile et que c'est beaucoup moins d'énergie à dépenser, et notamment sur la partie digitale. En gros. La relation client, les outils digitaux, ils vont être là pour euh, transformer une hésitation. Je suis sur un site web, je suis un peu perdu, je ne sais pas trop, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Enfin, je suis un peu. C'est vendu à l'unité ou c'est vendu par paire Parce ouais, que c sur la photo, c'est pas explicite, dans le texte, c'est par rapport, quoi. enfin, un rapport avec l'image. Ouais. Je... C'est ah, un abonnement ou c'est one shot mmh. Du coup, là, on peut, on peut intervenir. Et on peut transformer cette hésitation en disant ⁇ Non, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En tout cas, ou je donne la réponse à l'hésitation. ⁇ La deuxième chose, c'est ⁇ Coucou, c'est nous ⁇ On est encore existants. On a même des nouveautés. Et on est même ouvert plus ou différemment. Et même on a un nouveau salarié. Et même... Bref, le ⁇ Coucou, c'est nous ⁇ on existe toujours, on a des choses à vous dire. Abouti à la fidélisation renforcée. Et puis, euh, le digital, ça sert aussi... Enfin, comment dire c'est aussi pour euh, aboutir à une relation presque de 1 à 1, même si ce n'est pas le cas. Et ce que je vais vous proposer, en, admettons que ce soit ça le cas sur un site web, ce que je vais vous proposer, c'est juste pour vous. Ce ne sera pas la même chose pour Damien et pour Chantal et pour euh, etc. Et donc ça, c'est trois modalités. Transformer une hésitation en conversion. Rappeler, se rappeler au bon souvenir de, de personnes que vous avez déjà croisées ou que vous avez déjà travaillé avec, avec qui vous avez déjà travaillé et puis montrer que vous avez des spécificités et qu'elles sont, euh, elles peuvent, être, elles peuvent être apportées à des clients de façon différente. On va arriver aux outils. Tout ça, ça se fait par un système simple, un peu comme l'image le présente, de euh, SAV. De, euh, mais SAV, ça peut être euh, SAV après, et puis ça peut être aussi en avant-vente. Ce n'est pas forcément après-vente. Ça peut être en avant-vente, euh, ça peut être pendant... La, la, la vente, euh, du conseil, mmh. montrer qu'on est là et qu'on est à votre écoute euh, et puis des services parfois spécifiques à mettre en œuvre mmh. et, mon, et ça, tout ça c'est bien effectivement pour vous différencier un peu des autres quoi, ne serait-ce que par ça, vous amener des services différents d'écoute, de conseils et de services qui vous différencient des autres, en gros de vos concurrents. <rire> Et donc, eh bien, je viens de le dire, c'est un moyen à la fois... Alors ça, là, pour le coup, c'est vraiment digital. Euh, le digital peut vous aider, un, à vous différencier, deux, à personnaliser une... quelque chose, avoir un message beaucoup plus personnalisé, et à proposer des services que d'autres ne proposent pas. Donc, vous <coughs> différencier en innovant. Alors, on commence à attaquer les outils. Euh, la première chose... Vous avez probablement tous, que ce soit dans le chat, LinkedIn, n'hésitez pas à nous le dire, euh, et c'est dans la salle aussi, une fiche d'établissement Google. un Google My Business à l'époque. Je pense que tout le monde a ça déjà dans, dans, dans l'assistance. Enfin. Si vous ne l'avez pas, euh, y, euh, Xavier et Jean-Philippe, vous avez fait un café outil ouais. à, euh, avant Noël Oui, qui s'appelle le référencement local. Mmh. Je ne sais pas quand c'était. <rire> bon, vous piochez dans... Euh, avoir, merci, vous, vous allez euh, sur euh, la chaîne YouTube du Moulin Digital, on a une petite rubrique, les cafés-outils, vous les avez tous, et normalement vous remontez dans les derniers et vous arrivez au référencement local. Et vous avez une fonctionnalité dans cette fiche qui n'est pas activée par défaut, qui s'appelle le chat. Vous pouvez proposer un système de chat et d'échange instantané avec, vous, avec les gens qui voient votre fiche. Euh, et c'est pas activé par défaut il hein. y a très très très peu de gens qui l'utilisent oui pour le mettre en place ça veut dire qu'on a quand même la majorité de notre temps où on est disponible pour faire ça donc on est connecté et on l'active et qu'on ne répond pas c'est pas terrible mais vous pouvez faire on off quand vous voulez d'une part et vous pouvez caler ça sur les horaires d'ouverture mais vous pouvez vous dire ben là je ne suis pas disponible et vous la désactivez alors c'est sûr qu'il faut aller sur la fiche mais avec le téléphone ça va assez vite mais effectivement, vous avez raison. En gros, en faisant ça, vous affichez une promesse de réactivité. Ça. Donc, de ne pas la tenir, c'est pire que tout. Donc, la question, c'est comment je peux tenir cette promesse de réactivité. Mais malgré tout, c'est quand même... Euh... Je ne sais pas comment vous utilisez cette fiche-là, vous, en tant qu'utilisateur. Pas en tant que professionnel, mais vous êtes dans la voiture, vous allez chercher du vin pour Noël. Bon, c'est passé, d'accord. Mais vous avez un peu la bourre. Et il faut vite aller trouver une cave à vin ouverte. Et vous faites ça, et vous regardez les horaires d'ouverture. Et là, vous pouvez, euh, à vite, envoyer un petit chat. Est-ce que vous pouvez m'attendre Je suis à cinq minutes, là. C'est un exemple que j'invente, mais on, il y a plein de cas où on a besoin, parfois, d'avoir... Et d'ailleurs, de plus en plus, je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous, mais le web participe à ça. Je veux l'info, maintenant, tout de suite. Et je ne la veux pas dans... Même pas dans une heure, c'est loin. Je la veux maintenant, tout de suite. Et ça, le chat, c'est un bon moyen de la proposer. Maintenant tout de suite. Et là y a, pour le coup il n'y a pas besoin d'installer un système. C'est on-off. Vous voyez le bouton là. Activer le chat. Ling. Et peut-être euh, par rapport à la promesse de activité, euh, l'avantage de la fiche établissement, c'est que normalement son accès est partagé à, à l'équipe. Et donc, évidemment, si vous êtes un indépendant et que vous êtes seul à, à, à exercer, bah, c'est plus compliqué. Mais ça multiplie normalement la possibilité de réactivité. Euh, Exactement. Nous, typiquement, sur la fiche du Moulin Digital ou sur les réseaux sociaux du Moulin Digital, euh, vous avez principalement les, la chance d'avoir Chantal qui vous répond, mais potentiellement, si elle est en congé, euh, bah, ça peut être l'un d'entre nous sans problème. Du coup, cette, euh, voilà, cette, cette fonctionnalité, je ne dis pas qu'il faut la faire absolument. D'ailleurs, dans le chat, s'il y en a qui l'auront déjà mise en place, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, elle, se, elle se met en place juste par un on-off. Et vous pouvez donc, un, paramétrer le message euh, d'accueil. Vous de dire bonjour, enfin, d'accueillir quelqu'un, comme dans une vraie boutique. Hein. Bonjour, euh, à, comment je peux vous aider est-ce que je peux vous aider Sur quoi je peux vous aider euh, N'hésitez pas à vous poser, ma question, vous poser une question. Enfin Bref, vous paramétrez le, le message d'ouverture et vous paramétrez aussi des questions fréquentes. Vous pouvez paramétrer des questions fréquentes. Par exemple, nous, pour, pour le coworking, une question fréquente qui revient, ça peut être euh, « Est-ce que vous êtes ouvert le samedi ?» On la paramètre comme une question fréquente, ce qui fait qu'elle apparaîtra comme une, comme une, comme une question euh, juste à cliquer, en fait. Les gens auront la réponse derrière en client. Voilà. Donc c'est vraiment un outil, moi je trouve, euh, pour le coup, qui coûte rien. Euh, en énergie, pas trop. En temps, en argent, zéro. Euh, et en service, pas mal. Donc là, ça, ça une fois que vous l'avez activé, elle apparaît avec un petit bouton qui s'appelle discuter. Et ce bouton-là, il n'apparaît pas normalement sur votre fiche si vous n'avez pas activé la fonctionnalité. Donc là, vous avez sur l'écran le message d'accueil que, que, bah, que j'avais paramétré. Bonjour, comment pouvons-nous vous aider Et là, j'avais paramétré deux questions type fréquentes. L'espace de coworking est-il ouvert le week-end Et faut-il réserver à l'avance donc les gens, s'ils si cliquent dessus, et ben, la réponse elle est automatiquement affichée. Parce qu'on va paramètre évidemment la réponse qui va avec, pas que la question. Et on, peut laisser là. et on peut aussi ne pas en mettre des questions type, et on peut laisser libre l'échange direct avec les personnes qui viennent sur votre fiche. Oui Ça fait longtemps que vous avez mis le chat en place Non, j'allais je... <rire> <rire> okay, vous demander je... les retours par rapport à, à WhatsApp et Messenger, par exemple Non, rien. Je... D'accord. C'est le Café outil et voilà, on n'a pas beaucoup de retours pour l'instant. Mais on est à peu près sûr, connaissant les gens qui nous suivent, que dès tout à l'heure, il y aura plein de messages. Tout à mais Je sais pas si je l'ai pas désactivé. j'avais jamais fait attention que dans mes fiches établissements, il y avait le « Discuter ». Je l'avais Mais ça montre que personne n'utilise Parce que ça montre que les gens ils font leurs fiches établissement, ils renseignent les éléments qui sont dedans, de façon proposée classiquement. Cette fonctionnalité, elle est un peu cachée. C'est pas qu'elle est pas... Oui, elle est un peu cachée. Non. Tu es ou... Non, je l'ai désactivé. Parce que, euh, je l'ai désactivé. Alors, par rapport à votre question sur... Enfin, finalement, votre remarque, en tant que côté utilisatrice, je n'avais pas particulièrement remarqué, euh, c'est la maturité aujourd'hui en France. Euh, si vous êtes sur des secteurs d'activité qui peuvent aussi intéresser d'autres types de clientèle étrangères, euh, ça peut être intéressant parce qu'il euh, y a d'autres habitudes euh, d'usage sur Internet. En tout cas, c'est quelque chose de, Voilà, on a commencé par le plus simple, mais finalement, cette fiche d'établissement, on se rend compte qu'elle est proposée sur le web de façon énorme. Euh, page 1, rang 1 de Google. Euh, donc là, c'est quand même. Euh... Mais, mais attention, euh, c'est pas pour dire il faut le faire, parce qu'effectivement, c'est une promesse de réactivité qu'il faut tenir derrière. Mais si vous avez l'envie, le temps et puis euh, la possibilité technique. Alors vous êtes notifié, hein, vous êtes notifié euh, évidemment sur votre téléphone. Euh, un message mmh. est. Euh, voilà, donc vous êtes notifié comme ça. Vous, avez, vous recevez une petite notification. Euh, Jean-Philippe Falabelle vous a envoyé un message depuis l'affiche de votre établissement. Ah, je vais vite aller voir. Et vous pouvez cliquer sur répondre pour pouvoir répondre à un au message. Et la question qui est proposée par la personne qui est venue sur, le, sur votre fiche, vous pouvez l'enregistrer comme une question fréquente. En se disant, ben oui, en fait, je suis bête, cette question-là elle revient de façon récurrente. Donc vous avez juste à cliquer dessus et la question devient une question fréquente. Ça va euh, donc les questions fréquentes, voilà, je suis dessus, et vous avez la possibilité, alors je ne sais plus s'il y a une limite dans... Le nombre dans, de questions ouais, Je sais que dans WhatsApp, il y en a une, mais ici... De toute ici. façon, il y a une limite d'usage, c'est que si oui. je dois scroller à oui, l'infini pour trouver ma question... 3, 4, c'est bien. Ouais. Les essentiels, mais je pense que vous savez repérer les... Est-ce qu'il y a des questions fréquentes dans le chat Non. Ok. Donc ça, c'était le premier outil. Le premier outil. Euh, le deuxième outil, vous avez un site, pour ceux qui ont un site web, pardon. vous pouvez greffer sur, cette, euh, sur ce site web une petite fenêtre de chat. Alors Vous avez l'occasion euh, de la voir sur les grands opérateurs, les grands comptes. Mais finalement, pourquoi se dire que cette, euh, cette petite euh, bulle de discussion elle est forcément réservée qu'aux grands comptes Elle peut être... Euh, <rire> ça, je vais bien comprendre pourquoi tout le monde riait, à cause du chat <rire> Euh, elle peut être proposée par vos sites web, euh, quelle que soit leur taille, leur volume d'activité, peu importe. Euh, L'idée de cette, ce petit chat de discussion, euh, évidemment, c'est pour répondre aux questions des visiteurs qui viennent sur, votre, sur vos pages. Donc là, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on euh, n'est pas forcément sur des gens qui sont déjà existants en tant que clients, mais s'ils viennent sur votre site web, quelque part, c'est qu'il y a déjà un premier intérêt ou un premier attrait. Donc il y a déjà Presque une première, euh, pas du tout relation, mais une pré-relation. En avant-vente, donc, vous pouvez les, aider, les guider, les aider. Euh, tout à l'heure, on disait, ben, ça se vend par paire, ça se vend par, euh, par lot, ça se vend par abonnement. c'est mm -hmm. voilà. Des précisions ah. sur le produit ou le service. Exactement. Ça, c'est super important. Ou euh, sur la modalité. Euh, vous le faites à distance. Enfin, c'est moi qui viens chez vous ou c'est vous qui venez chez moi des choses qui sont au-delà du produit et du service. Oui Est-ce que c'est évident la différence entre un vrai chat, si je peux dire, et un chatbot, qui comprend en général de les questions. Alors là, ce qu'on m'a présenté, c'est que des, des vraies personnes qui sont derrière un chat. On n'est pas sur un système d'intelligence artificielle ou avec des robots qui répondent. Parce que là, pour le coup, on n'est pas sur la même taille, je dirais, de, de structure et de tarifs et d'opérateurs. Là, on est vraiment sur, c'est vous qui êtes derrière. Et avec euh, avant-vente, mais aussi super après-vente. Euh, Excusez-moi, mais en fait, j'ai reçu le paquet, mais c'est abîmé. Ou, enfin, peu importe, mais en tout cas, le, système après -vente, le service après-vente, aujourd'hui, on se rend compte que on n'a pas envie d'attendre deux heures au téléphone. Ouais. On veut sa réponse tout de suite. Et on est tous pareils, je pense. Et quand on est sur un 0800, on attend, vous avez une attente d'attente de 13 minutes. Là, vous avez la possibilité, pour vous, en tant que TPE, PME, de proposer un service direct d'instantanéité. Alors, de semi-instantanéité quand même, parce que oui. pour le coup, euh, si c'est une urgence cruciale, on peut se dire, je vais téléphoner. Oui. Mais... Euh, parce que les beaux jours euh, arrivent, j'ai envie de sortir le barbecue. Je veux savoir si mon boucher, il a préparé des brochettes. Est-ce que j'ai vraiment, <rire> <envie> <rire> <Mais oui, rire> vraiment envie... Euh, Mais oui, bah oui. j'ai vraiment envie... Mais oui. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir la, la oui. réponse immédiatement, tout de suite, dans la minute Non. C'est quelque chose que je prévois pour euh, le lendemain, le surlendemain, etc. Donc, je me suis allégée ma charge mentale à moi parce que ça m'est venu à ce moment-là. J'ai posé la question. Je ne la gère plus jusqu'au moment où on m'apporte la réponse. Évidemment, je suis comme toi, je suis impatiente, j'ai envie qu'on me réponde le plus vite possible. Mais finalement, c'est moins urgent que bah écoutez, là je, je suis bloquée, là, est-ce qu'on peut venir m'aider, euh, m'apporter ce service, etc. C'est pas, pas le même degré d'urgence. Et puis il y a aussi un, un autre aspect, c'est que euh, toutes les études, toutes les enquêtes le montrent, les nouvelles générations euh, n'aiment pas beaucoup le téléphone pour tout un tas de raisons. Euh, si vous leur proposez une solution où il y a de l'écrit et de la relative instantanéité, Exactement. bah finalement c'est une modalité qui leur va, qui leur va bien. Donc, euh, bah, si l'idée c'est euh, de fidéliser les clients, mais aussi d'élargir leur spectre. Et bah ça peut être quelque chose d'intéressant. Oui. Alors, je reviens sur deux choses. L'urgence, elle est toujours relative. C'est-à-dire que chacun va se dire quel est le niveau d'urgence, quel est le niveau de, pré de, pré de prévision ou pas. Euh, la deuxième chose, c'est aussi, hein, quelque part, un truc, je t'envoie un message, montre-moi que tu t'intéresses à moi. C'est pas dit comme ça, c'est pas pensé comme ça, mais en gros, il y a un peu de ça quand même. Euh, si tu me réponds, ah, ça veut dire que tu t'intéresses à moi. Donc, ça, ça déporte un petit peu le sens de relation entre un offreur et un, et un, un demandeur. Donc les, alors les chats de discussion, du coup, moi j'en ai installé un pour le coup sur le site du Moulin Digital. Euh, j'en ai testé plusieurs pour ça. Et du coup, les fonctionnalités que j'ai pu repérer, comme critère de choix, pardon, la facilité d'installation et de paramétrage, je trouve que c'est très important. Enfin, voilà, j'en ai vu j'en ai test S3. Il y en a un qui était hyper complet, mais hyper complet. Du coup, hyper complet. Du coup hyper complexe. Il euh, y en a un qui était hyper simple, ce qu'on a utilisé. Euh, à installer et à paramétrer. Installer les trois, ils sont assez faciles. À paramétrer, ils sont très différents. Euh, on peut paramétrer des questions types, là encore, qui, soient, qui sont archivées et qui permettent d'éviter une question, enfin, qui sont des questions récurrentes. Un peu, on revient sur le système de, de, de la fiche établissement. On peut, proposer, euh, on peut proposer ce système de chat avec des horaires qui soient calés sur une disponibilité. Et on peut euh, donc euh, archiver ça sous forme d'helpdesk, ce qui fait que les gens ne sont pas forcément euh, en train d'écrire une question, mais ils peuvent aller directement sur un système de pas une FAQ, mais presque une FAQ en fait, euh, de questions qui ont été archivées et ils ont les réponses, ils n'ont pas besoin de vous écrire finalement. Donc il y a trois outils que j'ai testés. Le premier, CRISP, c'est un outil français gratuit. Euh, après, évidemment, ils ont des offres payantes, <coughs> notamment s'ils veulent euh, faire en sorte que ce soit eux qui répondent, par exemple, à la place de vous. Et ils facturent le service, évidemment. Euh, le deuxième, TalkTo, alors c'est hyper complet euh, et c'est gratuit. Et le troisième, Botnation, c'est hyper, hyper complet. Et ce n'est pas gratuit, mais c'est hyper complet. Et on peut, là, on peut aller très, très loin. Mais vraiment très loin. Mais le premier, franchement, euh, que ce soit. Ben, après, y a, dans les paramétrages, par exemple, il y a des paramétrages tout bêtes qui sont des paramétrages euh, graphiques. Comment vous intégrez ce bouton dans votre page web Quelle couleur vous lui mettez Est-ce que vous mettez gros, petit euh, Sous quelle forme Une bulle euh, D'un écran carré euh, tout ça, tout bêtement, c'est important quand même pour que ça soit le plus intégré possible et pas un gros truc qui apparaisse. Enfin, un gros truc, pas forcément d'ailleurs, mais quelque chose qui vous plaise, quoi. Euh, voilà. Et comme c'est une... Attendez, Je ne sais pas si j'ai quelque chose. Allez, voilà, ben, je l'ai mis la copie d'écran. Donc là, j'ai le bouton, normalement, c'est une petite bulle, en fait. Un petit... Une petite bulle, ouais. Et puis en cliquant dessus, ben, d'une part, il y a un message d'accueil, là encore. « Bonjour, comment pouvons-nous les aider ?» que vous pouvez paramétrer vous-même. Euh, vous avez en-dessus le petit bouton vert, « Est-ce qu'on est en ligne ou pas ?» Donc ça monte directement à celui qui a ouvert la fenêtre, si la personne elle est là ou si elle n'est pas là. Et ça, vous pouvez le paramétrer en disant ben, « C'est moi qui choisis de dire que quand moi, je, mais juste quand je suis en ligne, ben, le bouton est vert. » Ou alors vous paramétrez des horaires d'ouverture, avec des par jour, un peu comme sur matin, midi, soir, quand vous voulez. Et vous avez, alors ça ne ça se voit pas bien, mais je vous le montre, je bouge mais je reviens. Là vous avez articles, et articles en gros c'est le desk de tous les articles qui ont été, que vous avez choisi d'archiver comme étant des, des questions fréquentes et des réponses que vous apportez à ces questions fréquentes. Et vous pouvez enregistrer plusieurs personnes évidemment qui sont... J'aurais pu mettre Marie, Chantal, Xavier, d'autres personnes que moi derrière et donc il y aurait eu des petites icônes au fur et à mesure de personnes qui soient disponibles pour répondre au chat. et le petit logo propulsé ou non proposé par Chris il est vraiment en bas tout simple tout petit quoi c'est pas quelque chose de mais par contre effectivement si on veut l'enlever ben on passe par un système payant. Ça va Tout va bien Alors... Ça, c'est un outil euh, un, peu, un peu chouchou. C'était le numéro 2 sur la liste. Euh... Ouais. Enfin, une... Sur le sondage, c'est celui qui apparaît non. en numéro 2. Est-ce que vous avez déjà eu recours à ça, dans le cadre d'une prestation ou d'un achat de votre part Est-ce que dans euh... le chat, c'est le cas aussi Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé WhatsApp en tant qu'utilisateur pour discuter avec une marque, avec une mmh. entreprise pour, à, à titre personnel, ouais D'accord. Et l'expérience était plutôt... En, quoi en B2B En B2B. En B2B. Ok. Et vous, et madame, c'était dans le cadre privé que vous l'avez utilisé Oui, oui, oui. Ouais. Et l'expérience était plutôt... Plutôt... Euh... ne voit pas décider plus... je tirais je l'ai suis parce que ça ne m'a pas convenu en termes de mode de <Dans> communication. Voilà. Encore une fois. On a le pouce en bas et le pouce en bas. <rire> <rire> Alors effectivement, WhatsApp, on en parle, parce que ben je, vous, le nombre d'utilisateurs est énorme. Euh, alors on leur a mis les chiffres mondiaux, mais même en France, c'est des chiffres qui sont énormes. Et ça montre aussi pourquoi, vous, dans le sondage, c'était bien avant Facebook Messenger, parce que c'est quasiment le double de Facebook Messenger. Donc c'est un outil que vous avez probablement tous dans votre téléphone, et que vous utilisez probablement tous. Alors ceux qui sont utilisateurs, d'ailleurs, le chiffre, c'est 23 fois par jour. En tant qu'utilisateur, c'est en moyenne c'est 23 fois par jour vous ouvrez votre WhatsApp. Là, business, non. non, non, je parle, je parle côté utilisateur, côté, côté, euh, côté euh, même personnel. Hein. Si vous avez WhatsApp dans votre téléphone, vous, vous l'ouvrez en, enfin, en moyenne 23 fois par jour. C'est peut-être que vous écrivez. Mais... Et peut-être avant de rentrer euh, dans le détail par rapport à votre remarque, il ne s'agit pas d'une nouvelle application pour vos clients, pour les personnes avec lesquelles vous rentrez en relation elles utilisent leur outil habituel, elles ne voient pas la différence. Donc l'objectif pour vous, c'est d'apporter une satisfaction à vos clients. Et l'objectif pour les clients, c'est d'obtenir un service nouveau. Et il y a une question. C'est une remarque, je vous laisse deviner qu'il s'agit. Dans le secteur des vins spiritueux et spiritueux, les chats sont utilisés uniquement par les grandes entreprises. Toutes les actions se font majoritairement via WhatsApp et Messenger. D'accord. Donc l'idée, c'est de travailler et de creuser cette, ce côté instantané, on est d'accord, c'est que WhatsApp, c'est une messagerie instantanée, et dans le mot, il y a la fonction qui va avec, l'idée c'est d'avoir un échange instantané, avec vos clients, avec un outil qu'ils ont dans leur poche. Donc pas avec quelque chose qui les perturbe, avec quelque chose qu'ils sont l'habitude d'utiliser, même parfois avec leur famille ou avec leurs amis, hein. en tout cas qu'ils utilisent fréquemment. Donc c'est l'application la, de messagerie qui est la plus utilisée au monde, donc c'est pour ça qu'on en, en parle aujourd'hui. Et c'est pour ça que les entreprises se posent pas mal de questions. D'ailleurs, dans les commentaires du sondage que j'avais fait, il y a des entreprises qui se posaient la question de savoir si elles étaient en train de se demander si elles allaient le mettre en place sur leur site web. Donc WhatsApp Business, c'est la version pro de WhatsApp. Là, pour le coup, on parle côté euh, entreprise, côté euh, TPE, PME. Vous pouvez installer WhatsApp Business qui remplace votre WhatsApp à vous. Donc le principe, il est simple. Euh... Alors ça ne marche qu'avec un téléphone. Hein. On ne peut pas installer WhatsApp Business avec votre ordi. Vous, vous avez une seule façon, c'est le télécharger sur un Android Store ou un Apple Store. Vous téléchargez WhatsApp Business, vous l'installez, et si vous avez déjà un WhatsApp installé, ça vient le remplacer. Alors attention, si vous avez un téléphone qui est avec un WhatsApp perso, ben, votre WhatsApp perso devient WhatsApp business, mais vous avez toujours vos, vos discussions archivées et vos échanges possibles avec vos, vos amis et votre famille. Par contre, si votre famille vous demande si le coworking est ouvert euh, le samedi, il aura la réponse automatique. Voilà. Et, et si vous avez deux numéros, ça Alors, s'il y a deux numéros et vous avez deux WhatsApp, du coup, vous avez le WhatsApp perso et vous avez le WhatsApp business sur l'autre numéro. Euh, donc, donc peut-être la bonne pratique, c'est que euh, si c'est possible, avoir soit deux SIM différentes, oui. soit avoir un téléphone pro pour du pro. Exactement. Du coup, vous avez l'intérêt de ça, c'est de cet échange instantané durant tout le parcours client, que ce soit en avant-vente, que ce soit en support après-vente, là encore on revient, que ce soit en comparaison par rapport aux autres, en... en <rire> en définition du produit ou du service, etc. Mais il y, y a autre chose que ça. C'est-à-dire qu'avec WhatsApp Business, quand vous, rentrez, quand vous installez WhatsApp Business, la première chose, enfin vous allez voir dans le bouton paramètres, vous avez plein de choses que vous n'avez pas en WhatsApp classique, Et notamment eh ben, qui, est la, qui est le business Et qui est le business C'est une photo de couverture en haut, un, petit, un logo, mais aussi un nom. Alors attention, le nom, il est, une fois que vous l'avez écrit, on ne peut plus le changer. Donc si vous vous dites, ben, je ne sais pas encore mon nom d'entreprise parce que je suis en création, ou si mon nom peut changer demain, attendez un peu. Le nom, une fois qu'il est saisi, et voilà, on ne peut plus le changer. Euh, deuxième chose, c'est quelle est l'activité générale de l'entreprise. Euh, le descriptif, une case descriptive texte. Les horaires d'ouverture. En gros, on revient un peu sur une fiche My Business, une fiche d'établissement Google, finalement avec des informations pratiques que vous, poussez directement, que vous pouvez pousser directement en message instantané. Euh, mais oui non en tout cas il faut avoir deux numéros de téléphone c'est vraiment associé à un numéro de téléphone le principe donc c'est un numéro de téléphone égale une fiche euh, mais ça va bien plus loin vous pouvez insérer dedans vos produits et vos services faire une fiche par produit par exemple, nous, euh, Coworking, on peut, on, a, je fais un test, on peut insérer une fiche pour la location euh, en Coworking, une fiche pour la location d'un bureau euh, qui s'appelle l'adresse, une fiche pour la location d'un bureau qui s'appelle la Voile, avec des tarifs hors taxes différents, sur chacun d'eux, etc. Donc c'est vraiment, en gros, votre catalogue d'offres, vous pouvez l'insérer. Et vous allez voir qu'après, l'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir pousser un produit en cliquant dessus, paf, par un message. Et le produit arrive directement formaté dans le message instantané avec un clic possible par la personne dans WhatsApp. Oui Oui, c'est juste pour dire que dans le chat, la WhatsApp business suscite beaucoup d'interrogations et de remarques sur l'équilibre micro et perso. Ah, ouais. Ok. Excusez-moi, j'ai une question totalement idiote. Il n'y en a jamais. Euh, le principe de WhatsApp, c'est que ça fonctionne avec un numéro de téléphone portable. Oui. oui. Donc, euh, pour une la question sans doute de l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle, donc ça ne peut absolument pas être renvoyé sur un standard classique, par non. exemple un numéro de standard classique donc il faut que ce soit sur un portable ouais. donc, ça un bon. et, et bah, attention, pire avec un seul numéro Oui. c'est à dire que si vous êtes dans une structure comme la nôtre par exemple bah, WhatsApp Business c'est euh, mon numéro c'est Jean-Philippe enfin je ne vais pas le dire, mais c'est un numéro de départ. <rire> <rire> mais ça c'est une sacrée contrainte quand même parce que du coup, la réponse, ben, si moi, je ne suis pas là... Euh... Alors, vous allez voir qu'après, il y a un WhatsApp. Là, sur le WhatsApp, Business, c'est gratuit. Ce n'est pas payant. Oui, là, ce qu'on vous présente, c'est la version... Euh... Après, il y a une version supérieure, WhatsApp Business API, où là, euh, c'est plutôt pour les grandes structures. Et là, pour le coup, on peut paramétrer beaucoup plus de choses. Y compris cette partie multi-opérateur, je crois. Je et c'est relativement onéreux. Ouais, J'ai une question dans WhatsApp perso. On crée des groupes et on envoie des messages à un groupe particulier. Et oui. donc que tout le monde, du euh, carnet d'adresse, ne va pas accéder à ces mmh. messages. Et là, vous dites WhatsApp business, quand vous mettez quelque chose, euh, en fait, par exemple, les horaires d'ouverture, même votre famille va savoir. Donc, euh, non, pas non, pas non. non, non, non. C'est que cette fiche-là, elle, elle peut être envoyée de façon individuelle ou à un groupe, mais plutôt individuelle, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, directement préformatée. Et les gens peuvent voir votre fiche, mais ce n'est pas, pas envoyé à tout le monde de façon euh, ni automatique, ni euh, oh c'est vraiment un choix de votre part. Dans le WhatsApp classique, de messagerie classique, vous avez toujours l'espace le, sur votre profil. Il y a votre photo, il y a votre nom ou votre pseudo, et éventuellement des infos si vous souhaitez en mettre. Donc ça, c'est ce qui apparaît là à l'écran. Euh, et vous pouvez euh, de nouveau faire euh, des groupes, et on va en parler après, c'est plutôt même intéressant de faire des groupes. parce si, si on a déjà un WhatsApp perso, quand on va basculer sur le business, tout notre, si on a un seul numéro qui fait pro et perso, hein, donc tous nos contacts vont passer sur le, sur le business, par contre on ne doit pas pouvoir faire la différence entre on doit pas pouvoir, euh, identifier les pros et les persos, je pense, dans la liste de. Bah, si, Donc, si, vous... la... si, alors vous pouvez faire un truc, ça s'appelle les, ouais, les étiquettes. Les étiquettes, c'est que vous pouvez affecter des étiquettes que vous pouvez paramétrer vous-même. Hein, et dire, par exemple, cette étiquette, elle est, elle est euh, orange, c'est les persos, et vert, c'est les pros. Et puis il y a aussi. De... Oui, mais ça veut dire que tu renvoies à tout le monde. Ouais, tout les. Tout, tout... Oh, si on veut communiquer sur notre... Ah non, pardon, les étiquettes, c'est par conversation, c'est pas ouais. par personne. Et puis, je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que euh, vous avez probablement vos, euh, vos parents enregistrés dans votre téléphone, donc leur nom apparaît. Si vous avez... Euh, si moi, euh, j'écris à... Sur le numéro du Moulin Digital, mmh. euh, je risque d'apparaître parce que j'existe dans son carnet d'adresse. En revanche, si euh, j'envoie je, un message sur le WhatsApp Business de madame, qui n'a pas mon numéro de téléphone, elle va avoir un plus 06 quelque chose, etc. C'est etc. aussi une manière de, de trier. On a une question, euh... De David, quels sont les engagements de confidentialité des GAFAM en échange des informations sensibles avec nos clients Alors c'est ah. justement euh, la slide qui va arriver juste après. La limite, c'est effectivement côté RGPD, c'est un peu... Bah, c'est simple, hum. c'est que c'est pas hébergé euh, en Europe, donc... Euh... Voilà, non, non franchement, c'est vrai que cet aspect-là, c'est la limite, d'ailleurs, s'ils sont assez critiqués là-dessus. Hum. Hum, attendez, juste... Juste, hop, hop, hop. Peut-être sur, peut sur l'histoire de la sécurité, on peut après décortiquer euh, les conditions de confidentialité, de WhatsApp, etc. Il n'empêche qu'on euh, vous renvoie à l'hygiène de la sécurité informatique, euh, des trucs de base. Quand on a des informations confidentielles, et ben, normalement on met en place des procédures qui permettent de respecter la confidentialité. Alors pas, euh, Par exemple, on n'est pas forcément bon élève, mais... On a mis en place ce bouton WhatsApp sur la page coworking du Moulin. J'aurais très bien pu, et j'ai fait le faire mais j'ai eu le temps, mettre un petit encart dessous, en, en mettant un peu un message de précaution, c'est-à-dire que les données personnelles qui vont être utilisées dans, seront dans le fait dans le cadre de la charte d'utilisation de WhatsApp. En gros, c'est pré, euh, prévenir, voilà. à votre charge de prévenir. Et d'ailleurs, j'avais trouvé un, un, un, un site web, je peux le mettre dans le, je mettrai dans le dans les messages du chat, euh, le, le site, le site, la page était très bien faite et il y avait l'encart qui était très bien rédigé, euh, qui était assez light pour expliquer, voilà, que effectivement, c'est WhatsApp, euh, et que donc WhatsApp, ça va avec euh, ce qui va avec, c'est-à-dire Facebook et Meta. C'est-à-dire que ils peuvent faire de l'analyse, euh, ils peuvent utiliser votre conversation, alors il y a peu de chance, sauf si effectivement c'est très confidentiel, très stratégique, et auquel cas, euh, mmh. je pense que la DGSE a dû vous faire une formation, de ne faites pas ça, mais si c'est une, si une conversation tout à fait lambda, euh, l'intérêt pour ces grands groupes, c'est de pouvoir utiliser votre conversation pour entraîner des robots, ça, voilà, on sait que quand on utilise WhatsApp, euh, mmh. ça sert à ça. Vous pouvez paramétrer un message d'accueil, comme sur les, ce qu'on a vu jusqu'à présent sur la fiche Google et sur votre site web. Ce message d'accueil, c'est celui que vous allez dire, en gros, dans une vraie boutique. Bonjour, est-ce que je peux vous aider Bonjour, euh... voilà. c'est à vous de paramétrer ce message d'accueil. Vous allez pouvoir faire, on l'a déjà évoqué, vous allez pouvoir paramétrer des étiquettes pour pouvoir faire en gros des segments. C'est-à-dire que sur chaque discussion, vous pouvez mettre un gros prospect, euh, fidèle, je ne sais pas, ou euh, à vous de dire euh, pro, perso, euh, local, pas local, euh, nouveau, pas nouveau. Enfin, je ne sais pas, à vous de paramétrer des étiquettes. Ce qui fait qu'après, derrière, vous pouvez envoyer des messages à ces segments-là, à cette étiquette-là, aux gens qui sont correspondants à l'étiquette concernée. En gros, on s'approche d'une CRM presque, là, en disant ça. Vous allez catégoriser finalement les discussions et donc les personnes qui, ont, qui sont dans les discussions. Oui, selon le service qu'on a, s'il y en a qui sont clients sur tel ou tel service, on peut les... Exactement. leur envoyer une information. Exactement. On parlait tout à l'heure d'individuel, je m'adresse à toi spécialement. Exactement. Euh, vous allez pouvoir, de la même façon, utiliser des réponses prédéfinies. Alors, réponses prédéfinies, il suffit de faire un, dans, votre, dans WhatsApp Business, vous émettez un slash, et ça vous sort les réponses que vous avez déjà prédéfinies. Voire même, vous pouvez mettre des raccourcis clavier. Si vous avez trois réponses prédéfinies, les horaires d'ouverture, euh, les, le tarif et euh, les congés, mettons pour voir, ben, horaire, vous mettez H, tarif, vous mettez T, et je sais pas ce que j'ai dit, vous mettez une initiale, et vous faites slash avec l'initiale, et ça vous donne directement, ça vous propose la réponse, vous faites entrer. Et vous gagnez du temps. Si le sujet WhatsApp vous intéresse, vous avez vu euh, euh, en fin d'année, Chantal a posé la question à tous nos utilisateurs à notre communauté euh, sur quels sont les sujets que vous souhaitez voir traités en Café Outil. Bah, N'hésitez pas à, à nous l'indiquer. Dans le chat ou sur le Messenger, non, on en prendra, votre, <rire> <sur> business, <rire> on se prendra note. Mais, euh, mais voilà, on peut creuser un peu plus. On a d'autres en, en, outils à, à vous à vous présenter là. Ouais. Alors, WhatsApp, évidemment, c'est le groupe Meta. Donc, du coup, ben, vous pouvez connecter juste par un petit clic votre page Insta et votre page Facebook. Et le, le bouton WhatsApp s'intègre sur ces deux outils. Sur, ouais. sur Instagram, je ne vois pas l'intérêt. Sur, sur euh, Facebook, ça peut être intéressant. Donc c'est gratuit. Voilà. La, la, la spécificité, donc c'est gratuit avec la limite d'un seul téléphone en face. Un seul numéro de téléphone, pardon. Sinon c'est payant. Et l'intérêt par rapport à d'autres outils, ben, c'est que le taux d'ouverture sur WhatsApp, c'est 70%. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, euh, quand vous délivrez un message, il y, y a une lecture quoi. Forte. Par rapport à de l'emailing qui a un taux d'ouverture beaucoup plus faible. J'ai compris. <rire> Euh... Alors, de l'info... Oui, le, le taux d'ouverture ouais. Non. Euh, je pense qu'il est bien fort. Mmh. Mmh. Mais je n'ai pas de chiffre. Mais on mmh. doit s'approcher de ça, voire peut-être même... Euh... Mmh. Peut-être même... Peut même plus. Bah, C'est bien parce que vous, vous, me faites, vous me faites la passe. Euh, Tous les sujets dont, dont on parle, euh, là, on est... Euh en réaction à une interpellation. Et là, on va basculer sur euh, bah, comment on peut pousser soi-même euh, de l'info. Et, euh, et là, il faut faire attention à ne pas être intrusif. Typiquement, vous parliez du SMS. Le SMS, normalement, c'est réservé à la sphère privée, voire intime. Donc, si une entreprise m'écrit, euh, il faut que ça soit euh, OK avec euh, le fait que je l'ai décidé ou pas. En tout cas, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir le consentement avant d'envoyer des, des, des infos en, en push. Euh, c'est OK si ça m'amène de la valeur ajoutée à moi, donc il faut bien me connaître. Et surtout que ça arrive au bon moment. Savoir que euh, le moulin est ouvert entre Noël et le jour de l'an le 6 janvier est peu pertinent. Oui. C'est peut-être. Euh, euh, oui. Cette info-là n'aurait pas été valable sur un SMS. Exactement. Donc, en fait, euh, toutes ces infos push, il faut vraiment que vous y réfléchissiez à trois fois, voire plus, euh, avant d'y aller. Donc, euh, quelles, la, quelles peuvent être les, les formes de valeur ajoutée Alors, effectivement, ça peut être une actualité. Euh, typiquement, si je, là je bascule au non, mar, au non marchand, mais euh, si vous avez euh, euh, l'application des transports en commun euh, vous allez avoir une notification qui vous dit, eh, attention euh, travaux prévus sur le, euh, le rond-point des couleurs euh, trajet modifié pour le coup, ça a une valeur ajoutée importante par rapport à euh, mes trajets quotidiens donc ça m'intéresse, certes c'est une info que j'avais pas sollicité, mais comme je ne pouvais pas en avoir connaissance, là, ça me, là, ça me parle. Des conseils. Euh, en fait, euh, vous, les, les vendeurs d'électroménagers que vous connaissez bien, euh, ils, ils ont une idée relativement précise de euh, à partir de quand le dernier produit que vous avez acheté chez eux va commencer à <rire> donner des signes de faiblesse. Et comme ils sont sympas avec vous, ils vous disent... Mmh, n'oublie pas de faire ton entretien ta mise à jour euh, de bien nettoyer tes filtres etc parce qu'ils sont très sympas euh, la promo euh, bah écoutez euh, ça a le temps sur euh, la drôme pour euh, le mois prochain- euh, Moins 20% sur les parapluies Je te dis, oh, L'alerte. L'alerte, ça revient ah. un peu à ce que j'ai dit sur euh, l'infotrafic. Mais l'alerte, ça, ça, je sais pas comment vous... Est-ce que des gens dans le chat ou vous-même, vous avez déjà été utilisateur de ça et a, a reçu un SMS et Dans quel contexte, par exemple Moi, je sais que, par exemple, euh, réparation de vélo. Votre vélo est prêt, votre voiture est prête. Euh... Ou alors, encore mieux, je trouve, dans un magasin, je vais demander un service. Ils disent, bah, on va vous le préparer. Allez-y, faites, faites un tour dans le magasin, on vous envoie un SMS. C'est parfait L'assurance, quand vous avez Exactement. Donc là, on est vraiment sur la... Il faut réfléchir plus-value. Ce que disait Marie, valeur ajoutée, plus-value. Quelle valeur ajoutée, quelle plus-value S'il y a plus-value, il y a ce service. Il y a deux remarques, deux questions. Moi, je suis inondée euh, par, euh, par une marque. Euh, donc un SMS, ça va, mais ça devient euh, pratiquement toutes les semaines. Donc là, vraiment, il y a l'intrusion. C'est pour ça que, euh, c'est à vous de réfléchir à comment ne pas être vécu comme ça. Moi, ce, ce publicité, je les arrête. Il y a toujours le stop, c'est vraiment réglementaire. Que quand c'est de la pub ou si c'est une autre info, <coughs> enfin, Est-ce qu'en gros, nous, tout petits, il faut qu'on le mette ou... oui. Alors, euh, là-dessus, moi, j'ai pas de connaissances juridiques assez poussées pour vous dire, mais euh, euh, j'imagine que si, par exemple, euh, les services d'intervention civile, de, de protection bah Oui, mais vous n'avez pas, pas donné votre consentement pour, avoir, pour le numéro de téléphone. Mais si on vous dit il y a un incendie majeur qui arrive chez vous, vous devez évacuer. Je, je pense que la valeur ajoutée du message compense euh, le, le peu de respect RGPD. Quoi. Mais, euh, mais effectivement, euh, là-dessus, là, là d'un point de vue juridique, je ne sais pas. C'est un peu comme les newsletters, normalement, vous vous engagez à, possib... à proposer la possibilité de désinscription. Je pense que c'est dans le même esprit. Il faut proposer dans l'esprit euh, la possibilité de désinscription. Quoi. Juste là-dessus, les services d'envoi de SMS intègrent mm -hmm. euh, le fait de réceptionner le stop. Exactement. Je ne suis pas sûr. On t'a entendu Je pense que oui, Ok, bien joué. <rire> euh, et donc, effectivement, c'est de bonnes pratiques. Euh, nous, on n'envoie pas de, de SMS. Euh, mais euh, les bonnes pratiques qu'on a vues, c'est. Euh, bah, vous, vous en êtes douté, euh, on ne va pas envoyer la même info à tout le monde en même temps. Euh, typiquement, euh, bah je ne sais pas, euh, je, si le service ne me correspond pas, euh, vous m'avez juste encombré euh, mon espace personnel, et ça, c'est... En général, on, est, on a peu de gratitude pour ça. Euh, si possible, singulariser le message, c'est-à-dire... Euh, au fait, euh, on est le moulin digital, on fait du co-working. Pensez à nous. Bah oui, enfin, c'est bien, mais je le savais déjà, donc euh, ce n'est pas très pertinent. C'est euh, ok, tu t'adresses à moi à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux me dire vraiment? Bah, euh, par exemple, soit il euh, y a une promotion sur le coworking, soit bah, en fait on sait que tu es utilisateur de coworking chez nous, c'est pour ça qu'on t'envoie ce SMS. Sache que, euh, exceptionnellement, euh, le moulin sera fermé tel jour, on, on t'informe. On ou euh, tu as fait une réservation pour une raison X ou Y, on n'est plus capable de l'honorer, on te le notifie. Vous parliez des créneaux. Il enfin, y, y a à la fois les créneaux et la fréquence. Euh, et euh, si vous pouvez vous assurer euh, en amont des préférences de vos utilisateurs, c'est quand même mieux. Euh, moi, typiquement, euh, je veux bien qu'on m'envoie des SMS, mais en dehors de mes heures de travail, par exemple. Euh, ou euh, euh, bah, cette marque-là, je l'aime bien, parce que, euh, je ne sais pas, j'aime je, ouais, je, bien chez, chez eux, je trouve ça sympa. Mais bon... Euh, pff, euh, bah, un mois avant les seuls, trois jours, avant... enfin une semaine avant les soldes, trois... oh, il me. non, euh, pour le coup, euh, je veux un... un envoi par mois max, et c'est déjà très bien, pour... parce que euh, je les aime bien. Voilà, euh, la géolocalisation, bah, c'est uniquement si c'est pertinent par rapport aux personnes et aux messages. Euh... Ça rejoint sur, euh, le, le formulaire d'approbation, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, donc on, on peut aller là-dessus. Et tout ce qui est de, de, de, des messages push, faites le plus court possible, parce que votre interlocuteur ne vous a rien demandé. Donc vous lui captez de son temps qu'il n'avait pas dédié à ça, donc euh, soyez respectueux du temps que vous lui volez, en clair. Euh, voilà. Et puis euh, c'est toujours pareil, euh, comme dans les chats, comme dans tous les outils euh, digitaux, euh, c'est très chouette euh, le push, mais euh, si on peut sentir que derrière il y a un vrai humain qui a écrit, c'est quand même plus, plus Exactement. sympa. C'est-à-dire plutôt que de dire euh, « euh, vélo prêt, venir chercher », <rire> Ce qui, au fond, sont quand même les deux seules informations réellement utiles, euh, efficaces, j'allais dire. Nous euh, avons le plaisir de vous informer que votre vélo est prêt, euh, Monsieur Falavel. Merci beaucoup. Voilà. Euh, et donc, euh, et que vous pouvez le, le, venir le récupérer au moment de votre choix. Bon. Ah bon, bon alors, bon on n'est bon bon pas bon. obligé. Il y a un ratio entre l'amabilité, le côté humain et le la... principe de brièveté. Voilà. Alors, ah oui. On change d'outil, on passe à la newsletter. Euh, qui... qui est un vieux qui est un vieux dinosaure, un hein, vieux 5 machin. Cinq minutes. minutes. C'est un vieux machin la newsletter. C'est un vieux machin mais qui peut marcher encore pas mal. On m'a dit que c'était mort la newsletter. Euh, non, ça fait comme ça et ça refait comme ça. À des finish. conditions. À des conditions. Alors le principe de la newsletter, c'est qu'elle arrive dans votre boîte mail à vous, qu'elle est euh, que c'est quelque chose qui est descendant, c'est pas quelque chose d'interaction, il n'y a pas d'interaction possible, on n'est pas sur le, la messagerie, on n'est pas sur, sur autre chose, hein. c'est vous qui informez. Vous avez récupéré forcément des mails pour ça. Vous envoyez, pas, vous envoyez à des gens que vous avez déjà identifiés ou qui, sont déjà identifiés par, euh, qui, vous, qui vous ont déjà identifiés. Et petite parenthèse, des gens qui sont d'accord pour recevoir votre newsletter. C'est que vous les avez informés qu'ils vont la recevoir. À définir la fréquence d'envoi, mais en tout cas, l'enjeu, c'est la régularité. Le mois, le trimestre, le bimestre, à vous de choisir la fréquence d'envoi. Et euh, le principe, c'est de véhiculer de, de, de l'image de ce que vous faites, de ce que vous, mais c'est pas forcément ce que vous vendez, c'est hein. peut être aussi d'autres choses en complément de ce que vous faites euh, dans votre univers, dans votre domaine d'activité, dans votre territoire. Euh, à vous de réfléchir à ce que ça soit une newsletter un peu, un peu euh, à la fois diverse mais cohérente. Voilà. Et petite parenthèse, Chantal le faisait remarquer, si c'est un sujet qui vous intéresse, en septembre, il y a un café outil dédié. Parfait. Euh, bien sûr que dans les outils qui sont proposés pour ça ils intègrent la possibilité de désinscription automatiquement ce qui est bien pour l'utilisateur par contre si la personne se désinscrit elle est vraiment désinscrite et vous ne pouvez plus le dire non si, si je t'envoie quand même l'avantage c'est que c'est un peu comme euh, le champion point 3 en 1, c'est qu'il y a plein de services à... <rire> on peut mettre plein de, de contenus différents ouais. dans un seul contenant euh, par contre, euh, ben, tout va pas... Enfin, encore une fois, c'est le principe de base du marketing, ça va pas intéresser tout le monde au même degré. Euh, si vous recevez la newsletter du Moulin Digital, on vous adresse un certain type de contenu. Mais euh, l'équipe a aussi d'autres newsletters qui vont concerner l'univers des tiers-lieux qui est une newsletter Cédille. Il y a aussi une newsletter qui est dédiée à l'organisme de formation qu'on porte, qui s'appelle Cédille Formation, et tout ce qui a trait à l'univers des startups de la French Tech, qui est la newsletter de la French Tech. Parce que sinon, vous risquez... Si, si vous êtes capable de dire, bah « voilà, J'ai plusieurs types de clientèle », et euh, lorsque j'ai rencontré monsieur Machin, madame Intel, je sais que euh, et, euh, lui, ses sujets de prédilection, c'est cela, et il ne m'a jamais acheté autre chose parce que de toute façon, ça ne correspond pas à son besoin. Bah, si vous êtes capable de faire des segments, c'est quand même mieux pour adresser. Euh... Il faut qu'on ait dans la perception qu'on est, qu est le seul à recevoir cette newsletter, presque. presque. Et enfin, pour finir, bah, l'outil, quand même, normalement, dans la relation client. Et dans le, si on met relation client, on met digital, il ben, y a un outil qui s'appelle la CRM, en français la GRC, la gestion de la relation client. Alors, euh, c'est assez complexe, c'est même très complexe, c'est pas gratuit. Mais c'est euh, vachement bien. Il y a plein d'outils qui vous proposent des trucs gratuits, comme HubSpot qui s'affiche comme gratuit. En fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas vrai. Il euh, y a forcément un moment où vous allez devoir payer. Il euh, y a des niveaux de fonctionnalités qu'il faut que vous choisissiez. En gros, il y a un petit cahier des charges de qu ce que vous souhaitez faire avec une CRM. C'est pas pareil de dire on va utiliser un outil pour gérer ses contacts différemment, pour les segmenter, pour faire en sorte que je sache que telle personne n'est pas la même que telle personne, et que j'ai des critères qui me permettent d'identifier la différence des personnes, mais aussi d'archiver tout ce qui se passe comme relation avec la personne les mails que j'ai envoyés à cette personne-là, les pièces jointes que je lui ai envoyées, mmh. dans la fiche du client, de la personne, plutôt, j'ai toute l'historique de tout ce qui s'est passé comme relation client. Et du coup, je peux, mmh. faire une, je peux dire que la relation que j'ai avec cette personne-là, eh ben, elle est privilégiée parce que cette personne-là est venue 15 fois cette année. Et donc, je vais lui envoyer une promo qui est différente de celle qui est venue une seule fois. Et là, je vais pouvoir apporter un niveau de service, un niveau de prestation, un niveau de, de, oui, de une différenciation, une personnalisation de service poussée et automatiser. C'est ça l'enjeu de la CRM finalement. Euh, et en gros suivre une personne, un contact qui n'est pas forcément un client, de, du prospect jusqu'à euh, la relation récurrente que l'on peut avoir avec elle. Ah. C'est vraiment ça la, le principe d'une CRM. Est-ce que certains euh, connaissent et utilisent déjà une CRM Oui, vous oui, il y en a qui se posent la question, qui n'ont pas forcément tout compris. Alors, c'est pas grave, parce qu'en euh, juin, on fait un café outil sur le sujet des CRM. Alors, il y a les pour euh, la, la CRM, et ceux qui sont contre. Euh, vous vous doutez que moi, je suis dans une des deux catégories. Mais, euh, il y a bataille. Non, mais, mais je pense que c'est un sujet intéressant. Après, il euh, y a autre chose qui va plus loin encore que la CRM, c'est la, la gestion commerciale, qui est autre chose Faire des devis, faire des factures, faire des proformats, faire des bons de livraison, faire des bons de commandes, ça c'est autre chose que la CRM pure. Mais on peut l'intégrer si on en a besoin et faire du lien tant qu'à faire avec un client pour aller plus loin et aller... Mais là on, on sort même de la, du, du nom de CRM. On est vraiment presque sur un ERP, quoi, le fameux progiciel de gestion intégrée. Euh, voilà. C'est quand même... Et, et, en fait très clairement, moi je connais pas beaucoup d'entreprises qui utilisent une CRM vraiment mais vraiment au sens, euh, dans toutes les fonctionnalités que la CRM peut intégrer, oui On peut automatiser les... le transfert par exemple, euh, on va avoir un échange avec un client sur WhatsApp, ouais. Business, ouais. on peut automatiser le fait qu'il adresse dans sa fichier Avec une vraie CRM, oui. Okay. Et on peut même automatiser, le... enfin on pouvez faire du lien avec votre Gmail, pour faire en sorte que tous les échanges de mails et surtout les pièces jointes soient... Sans chez... passer par euh, un outil comme Zapier ou. Euh, non, ça euh, pour le coup non, c'est intégré projets. directement, oui. Il y a une offre quand même au niveau des CRM maintenant assez, assez large, à, des, à tout, tout tarif. Euh, oui, mais vraiment même perturbante dans le sens où il y en a tellement euh, que euh, c'est compliqué de trouver euh, le bon outil. Il y a des CRM, alors évidemment, il y a les, quand je dis qu'il n'y a pas de CRM gratuit, il y en a qui existent, qui sont gratuites, mais qui sont, il faut les installer, il faut les paramétrer, et en gros, il faut passer par un prestataire, donc finalement, c'est pas gratuit. Donc ça reste un outil, mais le point de départ, quand même, c'est de réfléchir à ce que l'on souhaite. Qu'est-ce que l'on souhaite automatiser Qu'est-ce que l'on souhaite segmenter Jusqu'où on veut aller dans la gestion commerciale ou pas. Euh, Qu'est-ce qu'on intègre aussi La compta ou pas Est-ce qu'on fait le lien entre les factures et la compta ou pas Donc il y a plein de questions qui. Ça, enfin, cet cet, cet outil-là tire la ficelle de plein plein de questions euh, derrière. derrière. Renvoi au mois de juin pour le café outil destiné à la CRM. Et justement, parce qu'on parle de café outil, je crois que le prochain café outil, ben, finalement, ça fait du. ça a du. Du sens parce que quand on parle de relations clients, on parle de relations basées sur de l'écrit, pour le coup avec le digital. Eh ben, comment on écrit Comment bien rédiger pour le web C'est le thème du prochain Café Outil le 3 février qui doit être le la... jour des vacances, avant les vacances. La veille des vacances, comme ça vous la partez. Bien. Voilà. Comme ça vous pouvez rédiger pendant toutes les vacances. Est-ce qu'il n'y a, des... a pas de questions dans le chat S'il n'y a pas de remarques dans le chat Non Eh bien, je qu'on rende l'antenne <rire> et merci beaucoup merci marie et à très bientôt, à bientôt. Bravo. Bravo.